On peut distinguer deux périodes dans l'évolution de ces bifaces, sans qu'on sache exactement quand on passe de l'une à l'autre. Mais dans un premier temps, ils apparaissent euh, épais, avec une forme assez grossière. Ici, on a son moulage de profil avec un bord nettement irrégulier. Et puis, dans un second temps, des bifaces manifestement plus récents, marqués par une section beaucoup plus mince, une forme plus élégante, et surtout des bords qui sont très réguliers. Ceci est dû à une innovation importante dans la taille, qui est la découverte du percuteur organique. Le percuteur organique, c'est-à-dire en bois végétal dur ou en bois de vidé, permet d'enlever des éclats de façonnage beaucoup plus minces et donc de désépaissir la pièce, tout en lui conservant une bonne régularité. On retrouve ces grandes tendances dans l'évolution des bifaces avec des formes probablement anciennes, exécutées, semble-t-il, surtout aux percuteurs dur, percuteur de pierre, avec des bords relativement sinueux, irréguliers. Et puis, des formes plus élégantes, avec ici un superbe bout tranchant, formé là aussi de ces éclats transversaux. De ce côté-là, celui-là, il est unifacial, mais il est, il est très réussi. Là, ici, on avait, un, on avait un tranchant extrêmement aigu, des bords qui sont un peu plus réguliers, plus agressifs, une forme un peu plus légère. Du site de Saint-Achel, dans la Somme, le site éponyme, qui a donné son nom à cette grande nappe, grande et très longue, nappe de peuplement qu'on appelle l'Achelain. Et cette capacité confirmée à travailler d'autres matériaux, ici du grès lustré. Grès lustré, c'est-à-dire un grès silicifié, c'est pour ça qu'il est brillant. Un grès, c'est du sable, et euh, si de l'eau chargée de silice percole à travers ce sable, elle va figer ce sable en une roche dure, qu'on appelle grès lustré. Donc celui-ci a une pointe qui est nettement dégagée, et un talon plus, euh, un talon plus lourd. Il est assez bien taillé quand même sans être très régulier. Peu à peu, la part des bifaces diminue dans les industries au profit du développement d'un outillage sur éclat réalisé selon des méthodes de taille diversifiées. Ces outils sur éclat sont principalement des racloirs, des pointes, des denticulés. C'est ce qu'on appelle le, les industries moustériennes, ou la période du paléolithique moyen, entre 300, 250 000 et 40 000 ans, et en Europe, elle est l'œuvre des hommes de Néandertal. Ces outillages sur éclats sont, selon les cultures, selon les faciès, réalisés par des méthodes de débitage différentes, en particulier le fameux débitage levallois, qui voit une prédétermination et une configuration, un entretien du nucléus. Ici, on voit des débitages beaucoup plus simples, sans prédétermination. Et ici, des débitages de petites lames, qui sont principalement utilisées brutes, sans retouche. Alors, je voudrais vous faire partager l'examen le, de cette pièce qui est un nucléus Levallois, à éclat unique ou préférentiel. Le dernier négatif, le voilà, lui correspond cet éclat. Alors, c'est une correspondance, ce n'est pas un raccord. L'éclat ne vient pas de ce nucléus là, mais il se, il se correspond de, de façon très proche. Et ça nous permet de bien comprendre la, la, la méthode de taille. Donc toute la mise en forme a consisté par des enlèvements centripètes. Il y en a bien une douzaine de tout, le, de tout le pourtour. à faire apparaître un galbe, une convexité. Et ensuite, une préparation particulière du plan de frappe. Là, la correspondance est quasi parfaite. Avec cette bosse dans ce sens-là. Et cette bosse dans ce sens-là, fait apparaître un point culminant, juste légèrement en relief ici, qui est immanquable. Si le coup de percuteur est correctement dirigé globalement, il va toucher ici, c'est le sommet de cette petite bosse. Et c'est ça qui détermine l'épaisseur de l'éclat et donc sa largeur. Et la forme globale de la convexité va déterminer sa longueur et sa forme. Et là, on voit que l'opération est parfaitement réussie puisque l'éclat le, le, obtenu a enlevé très exactement toute la convexité préliminairement euh, dégagée sur le nucléus. C'est ce qu'on appelle la prédétermination. Je voudrais vous montrer quelques détails sur les, sur les outils. On a mentionné les racloirs comme étant parmi les outils les plus fréquents mais il en est de, de divers types, et notamment ce racloir type Kina, selon la terminologie. La Kina, c'est un site des Charentes, dans lesquels ce type d'industrie était abondant. Et là, on voit cette retouche dite Scalariforme, qui fait des marches d'escalier, et euh, qui pourrait paraître grossière, mais en fait, elle est, un, elle est une modalité euh, pertinente euh, pour dégager par endroit un bord très aigu et très efficace. Ces racloirs de type Kina, racloirs sur leur forme générale, étaient probablement des couteaux. Et ici, une retouche assez différente, peu scalariforme, dite plutôt retouche moustérienne, et dont l'angle d'attaque est en fait plus, plus ouvert, moins aigu que, pièce, que celui de la pièce précédente. Et ici, une jolie pointe levallois avec un très net talon facetté dit en chapeau de gendarme parce que cette, cette silhouette rappelle les chapeaux de l'époque napoléonienne. Et ici, là aussi, type d'outil très fréquent, ce denticulé. Celui-ci étant, étant en très bon état, on dirait qu'il a été fait hier avec ses petites dents, et en fait, les espaces entre les dents sont, sont très coupants. C'est l'ancêtre du couteau à pain. En fait, c'est sans doute un outil assez efficace pour, euh, pour euh, sectionner des, des matériaux fibreux, comme des tendons, des aponevroses euh, ou, des, ou des fibres végétales, bien entendu. Ça, c'est fait avec beaucoup de soin, avec la tranche d'un petit... Euh, d'un petit outil, peut-être en, en silex lui-même, la tranche mince qui va creuser, ses, faire apparaître ses dents, en fait, par des petites encoches, mais il est très bien conservé.